Le croquis est une méthode de prise de notes qui réunit l'écrit et le dessin. Et maintenant, grâce à la technologie, vous pouvez reproduire des techniques de dessin qui, habituellement, sur papier, prennent des mois à acquérir. Nathalie, de la Commission scolaire des Premières Seigneuries, a initié ses élèves à cette méthode pour faire une synthèse de la Révolution américaine. En réalité, j'ai participé à un congrès en octobre dernier. J'ai assisté à l'atelier qui s'appelait croquis J'ai eu un petit coup de foudre pour euh, cette application qui fait en sorte d'illustrer des concepts. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Vous êtes très créatif, hein? Vraiment, là? Réfléchissez des fois à quelle est la définition qu'on en a dite de chacun de ces concepts-là. Tu c'est pas la première fois, pour la majorité des concepts, c'est pas la première fois que vous les voyez. En histoire, souvent, on essaie de varier les différentes façons que l'élève doit nous démontrer, soit par texte, par schéma, mais l'image, c'est aussi un autre, une autre forme de langage. Parce qu'une prise de notes en univers social, souvent, est utilisée sous forme de mots. Mais là, appuyé par le dessin, bien, ça vient construire le concept, ça vient aider l'élève à se l'approprier, ça démontre, dans le fond, par le biais du dessin, la compréhension de la notion. Parce que j'ai un petit peu de difficulté à expliquer ce que j'apprends. Quand je dessine, bien, ça m'aide. Je trouve que c'est plus facile en dessinant de mémoriser, mais pour moi. Je trouve que c'est une autre manière d'apprendre qui est un peu plus stimulante euh, que d'habitude. Ce n'est pas un concours de dessin, donc ils ne sont pas obligés d'avoir le souci du détail. C'est plutôt de mettre les bons éléments qui expliquent soit l'événement ou vraiment les différents types de concepts et de partager ces idées-là pour que les autres élèves puissent... Mieux voir. Euh, moi, j'ai mis qu'il n'y avait pas de représentants euh, en Angleterre mais en Grande-Bretagne, qu'il y a les taxes augmentées à cause de la guerre de sept ans. Euh, nous, on a la liberté, donc il y a le statut de la liberté. Après ça, il y a le drapeau des États-Unis et de la France parce que la France est venue aider les États-Unis euh, pour l'indépendance, donc à être libre. Euh, quand tu es libre, tu des droits euh, qui incluent la liberté de penser. Oui, ben, j'ai dessiné l'Amérique du Nord, puis j'ai marqué les 13 colonies. Puis euh, aussi, j'ai dessiné le, le drapeau de la Grande-Bretagne. Puis j'ai fait la ligne du temps euh, de la Révolution. Mais je pense qu'on a toutes des bonnes images, ben, avec des beaux dessins. Donc, c'est vraiment l'objectif central c'est vraiment de pouvoir illustrer mettre quelques mots-clés, mais vraiment de pouvoir imaginer finalement la Révolution américaine dans cette période historique qui peut sembler un peu complexe, mais à partir des échanges, peut-être pouvoir être plus simplifié grâce aux présentations des élèves. Au niveau de la collaboration, euh, ici, ce qu'on a vu dans l'activité, c'est que dans un premier temps, les élèves étaient appelés à travailler de manière individuelle sur leur croquis-note. Euh, on leur avait attribué un concept et puis ils devaient, dans le fond, l'illustrer ce concept-là individuellement. Dans un deuxième temps, ils ont été regroupés en équipe euh, sur un même concept et là, ils devaient en, ensemble échanger sur lequel des croquis-notes allaient représenter l'ensemble du groupe. Donc, tous ces échanges-là, toute l'approche la, collaborative entre eux, euh, c'est ça qui est intéressant en classe d'univers social. Euh, là, vous avez normalement déterminé qui va faire quoi comme illustration. Je veux aussi que vous ayez déterminé qui va recevoir et va faire le keynote pour jumeler les images dans l'ordre chronologique, évidemment, de ce que vous voulez présenter. La les causes, ben, c'est les nombreuses euh, lois euh, mises mis par euh, la Grande-Bretagne. Après quoi, ben, j'ai mis que les 13 colonies déclarent l'indépendance. Pourquoi? Ben, parce que les 13 colonies sont toujours représentées dans le Parlement en britannique. Et les conséquences, ben, une guerre de cinq ans et euh, ben, l'indépendance de presse On fait une carte du monde, ouais. tu dessines à peu près, tu dessines genre ça, puis tu dessines genre ça, puis tu fais genre... tu mets en anglophone, tu dessines de colonie Bon, au okay, premier, tu fais mettre comme... Genre rouge VS. Yes. Ouais. Okay. ça c'est bon. Je pense que le fait de, de prendre l'iPad, c'est convivial, les élèves sont habitués, parce qu'ils le pratiquent quand même de façon régulière avec différentes applications autres que celles-là. Puis le, le fait qu'on puisse ajouter de la couleur, euh, puis qu'on a déjà démontré que c'était pas un concours de dessin, donc les élèves se sentent peut-être plus à l'aise. Je pense que l'application la, euh, puis l'utilisation des technologies permet peut-être de mieux diffuser les informations par la suite. Y a -il des choses que vous voulez rajouter Des, des, des éléments que d'autres ont fait disons, oh, ça serait peut-être le fun qu'on rajoute. Puis ce que je voulais montrer dans le fond, c'est que pendant la Révolution américaine, euh, ben, les 13 colonies voulaient plus de la monarchie puis il voulait être un État démocratique. Puis ici, c'est le Boston Tea Party pour montrer qu'ils voulait avoir des droits comme la Grande-Bretagne. Par exemple, pas de taxes. J'ai hâte à valider éventuellement la, première, la prochaine évaluation là, qui va être en lien avec la Révolution américaine si peut-être que le fait d'avoir pratiqué, illustré, va permettre évidemment d'avoir peut-être des meilleurs résultats ou une, une meilleure compréhension de la Révolution américaine, grâce peut-être à ce projet-là, qui était nouveau autant pour les élèves que pour moi. Donc, à suivre. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.